Dans ce tutoriel, nous allons voir ensemble comment réaliser la saisie des résultats d'analyse au sein du logiciel LabBook. LabBook est un logiciel qui va donc informatiser votre laboratoire et qui dispose de différents rôles. Nous en avions déjà fait un tutoriel spécifique sur le sujet. Il y a le profil secrétaire, technicien et biologiste. Avec la, le tutoriel sur le, la demande d'analyse nous avons vu le fonctionnement du rôle secrétaire maintenant avec la saisie des résultats nous allons découvrir ensemble le profil technicien donc nous allons nous connecter au profil technicien et donc en se connectant à ce profil technicien nous voyons tout de suite l'interface le ciel qui marque donc que nous sommes bien en profil technicien. Nous voyons ici, avec ce petit euh, schéma, les demandes d'analyse qui sont en cours pour la technique ou pour le biologiste. Ici, nous voyons tout de suite, il y a deux analyses qui sont en attente pour le technicien. Nous allons donc cliquer sur liste de travail technicien et nous allons donc, donc les voir. Nous voyons donc ici que le dossier numéro 3 et numéro 1 demandent une analyse. Nous allons donc cliquer sur le dossier numéro 1, action et saisie des résultats. Nous voyons que pour le dossier numéro 1, il y a un dosage de glucose qui est en cours. On va donc taper dans le champ le résultat. Ici, prenons l'exemple, nous avons un tapons. Tout de suite, un signal apparaît ici. Il indique les valeurs normales. Normal, valeurs normales minimales et valeurs normales maximales. Ce sont les valeurs qui définissent l'intervalle physiologique préparamétré pour l'analyse au sein du logiciel LabON. Ici, en ayant un dosage à 3, nous sommes en dehors de ces valeurs normales et donc le logiciel va vous le signaler. Évidemment, cela ne veut pas dire qu'il s'agit d'une erreur, euh, ici on serait plutôt dans un résultat euh, pathologique. Donc, ici on peut dire, j'ai fait une erreur de frappe, en fait il s'agissait de 6, le signal d'alerte s'en va. Nous vous encourageons à personnaliser ces valeurs normales, minimales et maximales en fonction de votre pays, de votre zone géographique. Pour cela, il faut se connecter en mode administrateur et indiquer vos, vos valeurs normales. Donc j'ai validé euh, que mon résultat était donc 6 et je vais valider techniquement l'analyse. Voilà, l'analyse est validée. Euh, le, le, le travail du technicien, est en tout cas le rôle technicien, est terminé. Nous voyons ici que le logo a changé. Il est maintenant bleu. Comme quoi, il est validé techniquement. Voilà, nous venons voir ensemble comment réaliser la saisie des résultats dans le logiciel Mabbook. Et j'ai pu vous souligner l'importance de la personnalisation des valeurs normales.